C'était un accord autour de la recherche de la paix et de la sécurité dans le Mali. Donc il fallait déjà parler du désarmement, il fallait parler de démobilisation, il fallait parler de réinsertion, il fallait parler du retour des réfugiés, il fallait parler aussi euh, du développement, donc euh, le partage des ressources naturelles euh, euh, découvertes sur le territoire, euh, les territoires du Nord. Euh, je crois que l'admission a dit que euh, toutes les ressources minières, en tout cas, qui pourraient être découvertes dans le nord, euh, ces ressources-là reviendraient à 40% aux régions du nord et à 60% à l'état du Mali. La défense serait assurée par euh, des éléments des forces de la rébellion intégrées dans l'armée nationale. Et donc on vit à la création d'une nouvelle armée nationale. Mais la donnée politique la plus importante pour moi, c'est la régionalisation. On avait dans tous les accords précédents parlé de centralisation, mais apparemment, cette décentralisation, si on en fait le point, euh, n'a jamais été la solution et peut-être même elle n'a jamais été totalement effective et très peu de faire des moyens économiques et même des pouvoirs administratifs dans ces collectivités décentralisées le problème de la régionalisation c'est donc euh, de créer de nouvelles institutions dans les régions notamment un, un exécutif régional presque un gouvernement régional avec euh, des ministres avec euh, des députés une assemblée régionale et qui vont prendre en main euh, le développement de, des régions, mais c'était pas que propre à la région du Nord, mais à tout le Mali. En réalité, il s'agit du fédéralisme. Du fédéralisme politique, on va se retrouver dans des schémas un peu comme la Belgique ou comme l'Allemagne, avec des régions et des entités politiques bien distinctes, animées par des institutions propres à chacune des régions et qui vont se développer sur la base des projets et de la vision de ces régions par rapport à leur propre développement. Pour les des infrastructures communes, telles que des routes nationales, telles que les aéroports, euh, peut-être même certains hôpitaux qui vont être pris en charge par l'État central. Et l'État central va se concentrer uniquement sur la diplomatie, la défense, peut-être euh, la justice, voilà. Mais les rédacteurs de l'accord ont eu peur de parler du fédéralisme, parce que, eh, en son temps, c'était une demande forte des mouvements de rébellion, le fédéralisme, et tout le monde a dit non, on veut rester dans l'État central, en quelque sorte l'État jacobin. Mais on a tout fait pour glisser à travers le régionalisme, vers le fédéralisme, afin de répondre à la demande politique des régions du Nord. Voilà ce qui s'est passé en réalité dans les accords. Et c'est cette partie très forte-là, que l'État central n'a jamais pu expliquer par peur euh, de voir l'accord rejeté. Mais j'ai trouve que, personnellement, moi ça ne me choque pas. Parce que j'ai le sentiment que l'État central, le centralisme à la française ou le centralisme jacobin, si on veut aller dans l'histoire, eh c'est un centralisme qui s'est avéré inopérant en Afrique ici. L'État n'a pas les moyens, le territoire est vaste, donc l'État ne peut pas s'occuper de tout le pays. D'où cette absence totale d'infrastructures et d'initiatives pour le développement. L'État malien n'a pas été capable d'expliquer, comme il se doit au peuple, est ce que ça veut dire fédéralisme, parce qu'ils ont pensé que c'était de l'autonomisation des régions. Non, c'est justement parce que l'État ne s'est pas approprier lui-même les termes de l'accord. Moi, je vous assure les explications que je suis en train de vous donner. Je suis peut-être le seul à m'entendre donner de telles explications, euh, et parce que cet accord n'a jamais été discuté ni au sein du gouvernement, même au sein du Parlement. Il a été ratifié sans discussion, souvent sur la pression justement de l'extérieur. Et c'est ce qui est mauvais, parce que l'accord est pour nous. Il doit s'appliquer chez nous et pour des raisons de je ne sais quoi, d'agenda fixé par l'ONU, par la France, il faut ratifier, il faut faire ceci, il faut appliquer alors que l'accord n'a jamais été discuté au niveau de quelques instances que ce soit a fortiori distribué dans le public pour qu'on puisse se l'approprier. Donc ça pose énormément de problèmes de compréhension et d'approche, mais moins de problèmes, j'allais dire, dans le concept lui-même. Parce que la régionalisation, ce n'est pas donner une région nord à des rebelles, c'est créer une région dans toutes les, les autres parties du pays et leur permettre de s'organiser pour leur développement, puisque l'État a échoué, que les populations... Elles-mêmes mettent en place des institutions, des assemblées régionales, euh, un collège exécutif, et un président du conseil qu'ils vont élire. Au lieu que l'État mette un gouverneur, oh, il y aura un représentant de l'État, c'est le gouverneur, mais le budget va être voté et exécuté par le président du conseil régional.